Thank you. Salut les trogueurs, salut les trogueuses, donc là on est sur le test d'un jeu de du On est sur le troc du jeu le plus connu de la Wii, euh, ou presque puisqu'il s'agit de Mario Kart Wii Et Donc bah. euh, même si tout le monde le connaît, tu nous expliques le principe Alors, bah, comme on le sait, euh, Mario Kart Wii, bon c'est une série qui est quand même euh, assez vieille hein. Et euh. Tu à bon, la Super Nintendo Oui, les Mario Kart, et bien, bien sûr, c'est toute la clique de Mario, Luigi, machin, Peach et patati et patata qui se retrouvent pour faire ben, des courses de cartes. Ou de moto maintenant. Ou de moto hein. maintenant, c'est une nouveauté que veux que bien, j'aime bien les motos moi. Ouais mais enfin je trouve que... Oups là je me suis un peu détourné de la télé. Euh, donc euh, moi ce que je trouve dommage c'est que un peu ça on s'éloigne un peu de l'esprit Mario Kart quand même. Je trouve ouais, qu'on s'écarte un peu... C'est comme mettre des personnages à outrance qu'on a presque jamais vu avant. Ouais euh, genre euh... comme Roi Flora, ça ça m'a... Euh, non autant on les voit c'est plutôt comme Funky Kong ou Luigi... C'est euh, vrai que Luigi vais pas trop Oh oui, taudette, ouais, ouais. Parce que le seul jeu, euh, autre, autre que je, je l'ai vu, c'était euh, bah Mario Party, en fait. Oui. Euh, donc, euh, au niveau du gameplay, donc, on a des évolutions, notamment par ces motos qui se conduisent différemment ouais. des voitures. Parce au niveau du dérapage. Ouais. Euh... J'aime bien, hein, moi j'adore ce dérapage, c'est je prends les motos. Il y on a avis, plusieurs types de gameplay. C'était plus va... pour attirer la clique un peu gamin qui Kikou, euh, fan de motocross. Ah bon Je pense, oui. Pourtant, moi j'aime ça. Hein. Ouais, mais, euh, mais... Je suis pas un Kikou. Oui, toi tu aimes ça pour sa maniabilité, pas ouais. pour le fait, ouais, c'est des motos, c'est trop stylé. Ouais. Bon. Donc euh, c'est pas pareil. Bah aussi en parle du gameplay, on a plusieurs types, ça veut dire on va avoir, par exemple, là moi je joue au Wii Wheel, hein. c'est-à-dire la manette toute simple avec le capteur de mouvement. Ouais, parce que vous pouvez jouer aussi avec la Wii le Nunchuck voilà. ou avec la manette GameCube. La manette GameCube étant soi-disant la plus précise. Moi j'ai joué qu'une seule fois avec la manette GameCube et même sur un autre jeu, bon c'était c'est pas mal un autre jeu, bon. Un, jeu de bon, PC, un card double un dash. dash. Euh, mais euh, c'est pas mal c'est pas mal ça c'est possible je préfère le Wii Wheel pour le fun et puis mais pas... euh, le Wii Wheel moi le reproche que je lui fais c'est qu'il manque singulièrement de précision donc pour ouais. jouer occasionnellement comme ça pour le fun ok niveau fun, c'est là le Wii Wheel mais euh, dès que tu veux euh, viser la performance euh, ouais. moi personnellement j'utilise Wii Motion euh, faute de manette GameCube même la manette GameCube j'avais pas trop aimé quand j'avais essayé Ouais. Euh. Donc au niveau, oh ah, ah. Au niveau graphisme, euh, quand t'as la Wii, euh, c'est joli. C'est joli Mais Quand t'as une PS... PS3, euh... C'est moche. <rire> moche. Enfin, c'est pas euh... moche, c'est très moyen on va dire. Ouais, ouais c'est très moyen je veux dire. Euh... On a un jeu comme ça sur PlayStation 3. Euh... Ouais, c'est quand même très très moyen. Euh, donc euh, oui donc maintenant il y a beaucoup de personnages à outrance c'est même trop je trouve c'est pas forcément euh... on peut même utiliser nomi ce qui est marrant oui ça autant, euh, je trouve ça bien par contre Et moi, surtout que les whip les mips peuvent être des trois catégories de poids différentes oui. donc là on va se retrouver euh, pour une bataille ouais donc voilà sur la bataille comme je, je t'ai coupé deux fois la parole tu vas euh... oui voilà je vais pouvoir remplacer une oui donc euh, moi ce que je voulais dire avant c'est que euh, ils, ils ont bah, il ont... y a beaucoup de circuits déjà donc il y a 3... Il y a coupes de quatre euh, de, de, de, de circuits 4 4 euh, 4 nouveaux. Et euh, là, on, va, on a aussi euh, 4 coupes de 3... De, non, quatre ouais, coupes. Ouais. Deux circuits euh, non nouveaux. Ouais, de été, retro euh, qui était déjà en Kart. J'ai Kart. parce qu'il n'y avait pas ça sur Double Dash. Ouais, dommage. mais il y avait déjà ça sur Mario Kart DS. Et, euh, ah. Donc là, par exemple, le circuit, la, la rame de bataille que tu fais, c'est la maison de l'eau, voilà. est sur la DS. Donc là, on va expliquer un peu le principe de la bataille. Ouais. Donc euh, là moi je fais une bataille de, de ballons Qu'en fait on doit buter des gens en leur envoyant des objets à la gueule Pour euh, gagner des points et récupérer les ballons euh, Moi je trouve qu'en ligne y a beaucoup. il c'est un mode que j'adore Parce qu'il y a énormément de suspense je trouve Parce que tu vois le score à côté qui monte non Et quand <rire> et tu <rire> vois compliqué. dans les dernières secondes qu'il n'y a plus qu'un point d'écart euh, Moi ouais, je ouais, trouve que le score Le mode en ligne est, est, est très bien foutu je trouve Ouais simple et efficace Mais il y a beaucoup trop de personnes qui font Qui euh... trichent qui triche voilà je sais pas comment ils font pour trouver les cheat code mais par exemple c'est du genre on commence la compte... course et vous avez une pluie de bombes qui vous arrive mais en là, bataille il y a beaucoup moins de tricheurs franchement la bataille en ligne c'est vraiment bien hein. j'ai déjà essayé c'est vraiment ah c'est vraiment sympa hein. surtout qu'il y a beaucoup de su il y a beaucoup de suspense il y a énormément de suspense je trouve que voilà ça fait un peu un, vraiment un côté match de foot quoi limite avec le 10 12 euh, voilà Ouais, c'est vraiment un côté que je trouve sympa. Surtout que c'est pas vraiment comme les autres où tu meurs et tout, donc ça c'est un peu... Moi je préfère nettement la bataille de pièces qui est nouveauté à cet opus, mais euh... trouve ça marrant d'aller de ah, mais... choper des pièces. Moi je préfère ouais. les ballons personnellement. Parce qu'en en fait, quand tu lances un objet, tu perds tellement de pièces que tu pleures et puis c'est rigolo. Ouais mais y'a <rire> moins de chance dans les ballons. Ouais mais euh... Le problème c'est que c'est un peu Mario Party où la situation se renverse de manière complètement aléatoire à la dernière seconde. Ouais. Euh, donc donc euh, il y a, une... ouais, donc, y a les courses et les batailles il euh, y a une très grande ouais, possibilité ouais. d'options donc la durée de vie est très bien hein. ouais elle est très longue en plus bon, ce qui est marrant c'est qu'on a une note aussi à chaque fois de course donc c'est marrant tu vois, de pouvoir afficher euh, ouais. en, en ligne ouais voilà je suis niveau étoile <rire> ça, ça, ouais, ouais je me très... souviens quand on était au collège on se faisait des concours à hein, celui le premier qui aura tout rempli en voilà. étoile celui euh, le premier qui avait tous les personnages c'est le genre de, le genre de ah, détail qui vous prolonge la durée de vie voilà, mais c'est toujours marrant, c'est pas, pas comme les, les petits détails de, de merde qu'on a souvent sur les jeux. Ouais. C euh, en fait ça sert à rien, quoi c'est juste un pauvre dessin de préparation et puis voilà. Donc euh, ton avis doit être positif, non euh, Très bon jeu, l'un des meilleurs jeux de la Wii, faut la voir si vous avez une Wii. Ça y'a ça, ça, rien à dire. Le mode multijoueur, c'est toujours euh, même multijoueur en, en local, c'est énorme, on s'éclate avec ses potes. Euh. Et tu vas lui mettre quelle note euh, je veux lui mettre un euh, mention bien Ouais, c'est ce qu'on met comme ça au bien. grand classique de la Wii, voilà. sauf à Broule où on a mis Goutte parce que franchement, ça vaut pas Broule. Broule pour moi est quand même un cran au-dessus des autres références, de de la Wii, hein. mais franchement, euh, Mario qui il vaut le tour, hein. d'ailleurs, 22-22, égalité, bon, bien joué, allez, allez. salut